Christiane va s'en occuper. Nous pouvons commencer. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis vraiment ravie et tous les panélistes comme moi de voir autant de personnes réunies pour ce forum sur le climat. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le programme a été quelque peu modifié pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Ceux d'entre vous qui ont lu le programme papier, vous allez voir que peu de panélistes ici sont dans le programme papier. Ulrich et Simona sont les autres. Non, si vous regardez le site internet, vous verrez des modifications. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques et de santé. La personne qui devait modérer ce forum est Dorothy, elle est des Philippines. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas une femme des Pilifines, je la remplace. Je suis Christophe Aguiton, je suis français de Attaque France. Je suis ravie de modérer ce, ce forum, mais ce n'était pas ma tâche à l'origine. Dorothy n'a pas pu venir pour des raisons de visa. Elle vit au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Elle est, totalement, elle est installée là-bas de manière totalement légale. mariée avec un Anglais, travaille pour Global Justice Now mais elle n'a pas pu obtenir son visa pour l'espace Schengen. Donc cela montre à quel point, si vous n'appartenez pas au monde blanc européen, c'est difficile d'obtenir votre visa. Et il faut aussi noter que trois personnes du Togo, du Bénin et du Sénégal n'ont pas pu obtenir leur visa, ni de l'ambassade française, ni de l'ambassade allemande. Cela montre toutes les, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il y a trois autres personnes qui manquent. Asad il était inscrit au programme. Et c'est Suzanne Chebart et Yulia Yurchenko. Oui. Yulia Yurchenko est ukrainienne. C'est une militante euh, ukrainienne qui vit en Suisse, mais elle est tombée malade. Assadreman est un militant important dans la justice climatique et c'est un porte-parole de la coalition de Glasgow et malade. Et le, la troisième personne est français ou, française ou belge, Suzanne Shebart, et elle est malade. Ils ne sont pas très malades, mais ils sont malades. Mais nous avons d'autres personnes qui peuvent participer. Ulrich, c'est est un professeur allemand impliqué dans le mouvement de justice sociale et climatique. Nous avons Simona, près de moi, qui représente le CJL, le plus grand syndicat italien. Et nous avons trois autres amis qui sont ici. Nous avons Esteban, qui est argentin, qui vit en Allemagne. Il est très impliqué au sein de... Non, pas Greenpeace, mais très impliqué en Allemagne et en Argentine. Il euh, travaille avec les personnes contre la fracturation idéolique. Euh, Daniel, qui est le responsable de Global Justice Now au Royaume-Uni. Et il a été très actif comme euh, Assad Rehman à Glasgow à la COP26. Et nous avons également Payal. Très bonne amie, je suis ravie qu'elle soit là aujourd'hui. Elle s'occupait de 350.org, un, une ONG. Et c'est quelqu'un qui a, a une approche non seulement intersectionnelle, mais également anticoloniale. Et elle l'aide à organiser des campagnes sur la problématique climatique. Voici donc les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Pour ajouter des problèmes aux problèmes, Payal devra partir vers 3 heures, parce que nous l'avons incluse dans le programme quand nous avons vu qu'il y avait des personnes malades. Mais Payal va parler en premier. Il faut qu'elle finisse avant 3 heures. Si vous avez des questions pour elle, il faut le faire avant 3 heures, avant qu'elle n'aille prendre son taxi et son train. Même chose pour Esteban, il doit partir à 4 heures pile. Nous devrions avoir fini, mais si nous n'avons pas fini, ne soyez pas surpris qu'il se lève et qu'il s'en aille. Voilà pour les présentations. Maintenant, je voudrais donner la parole à Payal. Nous avons pour 10 minutes... Après, Simona prendra la parole. Ensuite, Esteban, Daniel et Ulrich pour terminer. Peut-être avec une petite pause pour laisser Payal répondre à certaines questions. Pas de questions jusque-là, si tout est clair. Je suis vraiment ravie d'être ici. Et j'ai appris il y a une demi-heure que j'allais parler ici. Donc si c'est vraiment ennuyeux, c'est l'explication. Le mouvement climatique, au cours des trois dernières années, pas seulement ici en Europe, mais aussi dans mon pays d'origine en Inde, il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants. Greta Thunberg, mais aussi tous les jeunes gens qui l'ont suivi en 2018, ils ont donné un élan au mouvement et c'était la première fois depuis longtemps que j'ai ressenti ce mouvement. Je me suis dit wow, « waouh, nous allons grandir, nous allons accomplir de grandes choses ». Et puis le Covid est passé par là, nous étions enfermés à la maison. Et certaines personnes n'ont pas euh, survécu, notamment dans le Sud. Le mouvement est en train d'essayer de trouver un second souffle, y compris dans les négociations. Il y a eu des conséquences à cause du Covid, mais je suis ravie de voir qu'il y a autant de personnes rassemblées ici et nous savons que nous avons besoin d'encore plus de personnes avec nous si nous voulons avoir une chance de mettre un terme à la crise et de créer un monde juste et équitable. Nous voulons nous débarrasser du néocolonialisme, de la pauvreté, des inégalités. Tout le monde doit pouvoir vivre et d'avoir une bonne qualité de vie. C'est pour ça que je suis ravie de voir qu'il y a le professeur Brandt ici et j'admire le travail qu'il fait. Et il y aura également Simona qui va parler de la transition juste avec les syndicats parce que c'est un autre exemple d'organisation. Il faut travailler également avec les travailleurs qui sont organisés en syndicat. Et sans eux, nous ne pouvons pas gagner. Et Suzy de Friends of the Earth est ici et elle va parler du Green New Deal. Mais c'est un autre élément dans lequel nous n'avons pas de mouvement fort. Nous n'avons pas de Green New Deal. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de parler mais je suis fatiguée de venir à ce type d'événement. Parce que je vois beaucoup de visages blancs et peu de personnes qui soient de couleur de peau foncée ou noire. Nous nous opposons à l'industrie fossile. Nous, nous, nous sommes opposés aux industries. Ils ont beaucoup de pouvoir et d'argent. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Mais nous avons besoin d'avoir du pouvoir. Et le seul chemin que je connais pour cela, c'est que les mouvements grandissent et deviennent plus forts. Mais cela ne fonctionnera pas si nous ne parlons qu'à des personnes qui nous ressemblent ou qui agissent comme nous. Oui, nous avons cette une réunion, tout le monde est invité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Certaines personnes ne se tendent pas à l'aise, ne se sentent pas les bienvenues. Vous savez, je ne parle pas de cela parce que je veux que nous soyons woke, mais je veux que nous incarnions nos valeurs, être ouverts, la transparence et l'accueil. Mais nos mouvements ne sont pas ainsi. Et je parle de cela parce que je n'aime pas perdre et je veux gagner. Et la stratégie la plus efficace est que nous devons rendre nos mouvements plus larges, nous devons inviter, inclure davantage de personnes. Je, il n'y a pas forcément de personnes de la classe ouvrière. Il n'y a personne de Suisse, du euh, mouvement jeune, du Fridays for Future en Suisse. Il y a peu de gens qui ne soient pas blancs, peu de noms qui ne soient pas suisses, peu de personnes dont les parents ne soient pas de Suisse. Il n'y a personne qui ne soit pas à l'université. La majorité des jeunes gens Ils, font, euh, des, euh, ils ont des, des qualités pratiques et ils ne sont pas présents. Ils ne peuvent pas faire grève le vendredi. Si vous, si vous travaillez quelque part trois jours par semaine et que vous avez école deux jours par semaine, vous ne pouvez pas ne pas aller au travail. Mais nous devons réfléchir à comment accueillir ces personnes. Comment pouvons-nous changer Quelles stratégies pouvons-nous appliquer La jeunesse fait grève depuis trois ans maintenant et tout le monde sait ce qu'ils vont faire. Ce n'a plus beaucoup d'impact. Pourquoi ne pas réfléchir à d'autres stratégies, de nouvelles stratégies, pour inclure de nouvelles personnes Et ce dont nous parlons, quand nous parlons de rendre le mouvement plus large, cela ne signifie pas que le mouvement n'est pas plus efficace, n'est pas plus concentré. Si nous voulons gagner, nous avons besoin de beaucoup de personnes qui s'associent au mouvement ou qui soutiennent ce mouvement tout au moins. Et Dans mon bureau, il y a quelqu'un dans mon bureau, il n'est pas vraiment de gauche, il est dans le mouvement de grève climatique. Pour la première fois dans sa vie, à 49, il a, il est allé dans la rue pour manifester. Mais si vous faites l'effort de sortir, de parler aux gens, écoutez-les, posez-leur des questions, demandez-leur comment ces problèmes les affectent. Cela peut vraiment faire la différence. Et, et même s'ils ne disent pas « je vais venir à toutes les réunions, je vais venir à toutes les manifs », ce ne sera peut-être pas le cas. En Suisse, nous avons maintenant un groupe de migrantes femmes qui agissent. C'est leur manière de participer au mouvement. Ce sont souvent des réfugiés, elles n'ont un visa que pour un an, donc elles ne vont pas euh, aux manifestations, mais elles font la cuisine pour nous. C'est leur manière de nous aider. Et cela a pu se faire parce que nous avons pris le temps d'échanger avec elles. Quelques exemples. En Suisse, nous avons nous avons eu une votation sur une loi sur le CO2. Les partis de gauche ont refusé d'aller dans les régions rurales où les personnes sont blancs, mais ils sont pauvres et ils ont moins d'accès à l'éducation et l'enseignement. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont perdu la votation. La Suisse n'a pas de loi sur le climat. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas pensé que cela valait la peine de s'adresser à ces personnes. Mais ce n'est pas possible d'agir comme cela. Si nous ne voulons pas parler aux personnes qui sont plus pauvres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, nous avons déjà perdu. Parce que nous avons décidé de ne pas nous adresser, d'ignorer toute une partie de la population. Et ça, on peut s'énerver sur le racisme et les discriminations, mais je pense que les gens sont fondamentalement, fondamentalement, fondamentalement bons bon, et nous n'avons aucune chance de gagner sans cela. J'espère que je vous ai convaincu que nous devons agir, et je, je pense que vous devriez réfléchir aux communautés, aux interconnexions, Connaissons-nous quelqu'un avec des connexions, avec ces personnes Comment parler à ces personnes Ce n'est pas facile, c'est difficile. Lorsque nous voulons discuter avec une communauté, cela prend du temps pour construire la confiance. Mais cela en vaut vraiment la peine. Si vous allez doucement au, au départ, vous pouvez accélérer par la suite. Et vous devez avoir la volonté d'essayer... De, et de le faire, parce que l'on peut vraiment retirer quelque chose. Et il y, a, il y aura donc une nouvelle communauté qui va euh, se préoccuper du, du climat. Et pour finir, je viens de, de l'action directe du mouvement climatique en, en Inde. J'étais une militante, j'ai fait beaucoup procédé à beaucoup d'actions illégales, mais je sais à présent que nous avons aussi besoin de personnes qui font des recherches. Nous avons besoin des personnes qui font le lobbying. Nous avons besoin de personnes qui font la cuisine pour les camps. Des personnes qui prennent soin des militants qui ont une dépression climatique, qui sont en dépression climatique. Nous avons besoin de toutes ces personnes et nous devons reconnaître que nous avons besoin de ces personnes et nous devons trouver ces synergies entre toutes ces personnes. Si nous faisons cela, si nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas gagner de nouvelles personnes et nous ne pouvons pas gagner. Donc nous devons changer ce que nous faisons pour gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Payal. C'était vraiment super. Merci beaucoup et nous prendrons un petit peu de temps pour que tu puisses répondre à des questions. Maintenant, je donne la parole à Simona de la CJL. Elle a travaillé là-bas pour dix euh, ans. Elle travaille dans le développement des politiques sur la question euh, climatique. Simona, vous avez la parole et vous avez euh, votre présentation affichée là. Bonjour, je suis ravie d'être ici et je suis Désolée si je vais lire euh, ma présentation, mais mon anglais n'est pas si bon. C'est pour cela, pour être plus clair. Transition. La transition juste est un concept syndical pour rassembler la justice climatique et sociale, pour s'éloigner des énergies fossiles. afin que les travailleurs ne payent pas euh, le prix de l'abandon des énergies fossiles. Il y a certains résultats, mais ce n'est pas encore suffisant. So sorry. Over the year, just transition has expanded and is now a transformative concept that uh, not only looks at the energy transition, but at an overall and radical system change toward all sustainable development goals, urgent decarbonization, respect for human and labour rights, social, climatic, environmental and racial justice, intra- et intergenerational and gender equity, respect for the right of the indigenous people, communities and migrants, and democratic participation. Just transition needs plans, measures, and resources to avoid employment impact, new decent and quality jobs, jobs guarantee, universal social safety nets, permanent. pour l'emploi, une formation continue, la reconversion professionnelle, se battre contre les délocalisations, la réduction des heures de travail et conserver les salaires au même niveau. Il faut éviter l'impact social, se battre contre la pauvreté, stimuler les investissements publics pour l'efficacité énergétique, installer des systèmes d'énergie renouvelable dans les logements des groupes les plus pauvres et améliorer le tra les transports en commun durables. L'agenda 2030 est une vision intégrale de la justice sociale, économique et environnementale. Le développement durable, de notre point de vue, ne concerne pas la croissance économique et du PIB, mais la croissance du bien-être de la planète et de tous les êtres vivants. Il s'agit d'égalité, de paix, de respect des droits humains et de la santé. Les ODD sont transformatifs et ne sont pas compatibles avec le capitalisme, le libéralisme, le colonialisme, le patriarcat, le racisme et la discrimination. L'agenda 2030 inclut l'objectif 8.5. En 2030, il faut qu'il y ait un emploi, le plein emploi et des emplois décents pour tout le monde et un salaire égal à travail égal, salaire égal. Nous sommes encore très loin du plein emploi et il y a également des écarts générationnels de genre et géographiques. Et il y a également des écarts pour les personnes présentant des handicaps. Les travailleurs pauvres sont, représentent également une partie importante. La transition économique Écologique est une opportunité pour l'emploi. Il y a quelques données de l'AIE sur euh, la transition énergétique. On voit qu'il y, euh, y aura des secteurs entiers qui vont disparaître, par exemple l'agriculture intensive et les carburants fossiles. D'autres secteurs devront largement être réduits, comme le secteur automobile. Les travailleurs qui vont perdre leur emploi, pour eux, le changement n'est pas acceptable si on ne leur offre pas un nouvel emploi. C'est la raison pour laquelle l'intervention publique dans l'économie est nécessaire afin que les investissements nécessaires soient faits dans la transition écologique et afin d'améliorer la santé, l'enseignement, la recherche et afin de créer de nouveaux emplois. L'urgence climatique est déjà une réalité effrayante, et d'où nous devons agir immédiatement. Nous ne faisons pas suffisamment, et la guerre en Ukraine et la réduction des importations de carburants fossiles depuis la Russie risquent d'être une excuse pour ralentir la transition énergétique en prétendant garantir la sécurité énergétique qui s'appuie principalement sur les sources fossiles et nucléaires. Le rapport du GIEC, d'après le dernier, dit que nous devons agir maintenant. Il y a quatre messages clés dans ce rapport. Nous sommes largement loin de l'objectif d'1,5 degré. Les investissements dans la transition sont trois à six fois inférieurs à ce dont nous aurions besoin. Mais il y a également de l'espoir dans ce rapport. Dans tous les secteurs, des technologies sont disponibles elle pourrait diviser par deux les émissions d'ici 2030. Et il y a des capitaux disponibles pour combler ces écarts. Il faut simplement les transférer des carburants fossiles aux nouvelles énergies. Les droits humains sont intimement liés à la question climatique. Il y a tout d'abord le droit de vie. Mais ils n'ont jamais été abordés dans les négociations climatiques. Dans les accords de Paris, le respect des droits humains ne se trouve que dans le préambule, sans aucun engagement pour les partis signataires. Cette année, la COP 2027 va, va avoir lieu en Égypte, un pays dans lequel la liberté d'expression, de se rassembler et de manifester en paix n'est pas garantie. Les manifestations sont réprimées dans la violence et les opposants emprisonnés pour leurs idées. La CGIL a décidé de ne pas participer à la COP pour la première fois parce qu'elle ne veut pas légitimer le régime égyptien et le choix de la CCNUCC qui supprime les droits humains du, de l'agenda climatique. Les ressources de la planète sont limitées. Nous consommons beaucoup trop de ces ressources et il y a de grandes disparités. Cette année, le jour de dépassement était le 28 juin. Mais il y avait des disparités. Le jour du dépassement aux états unis était le 13 mars. En Équateur, c'était le 6 décembre. Il en va de même pour les émissions de CO2. 14,4 pour les Américains et 0,7 pour pour les pays africains, certains pays aucune responsa ne portent aucune responsabilité dans les émissions, mais ce sont eux qui subissent euh, les plus fortes conséquences, les peuples et les territoires les plus affectés. La consommation débridée de certains pays est basée sur le colonialisme et donc certaines personnes sont condamnées à la pauvreté alimentaire, énergétique et n'ont pas accès à de l'eau potable. Le système actuel n'est pas tenable. Nous devons changer de système. Passer d'une économie extractive et linéaire à une énergie régénératrice et circulaire. Passer de la concentration des richesses à une distribution équitable. De, nous devons passer d'un consumérisme des biens et, et services au bien-être de toutes les personnes de la planète. Et nous devons passer de la guerre et la discrimination à la paix et au respect. Nous ne pouvons pas avoir de changement en, ch en suivant les règles du marché et du profit. On ne peut pas tout acheter et tout vendre. Les droits fondamentaux, les biens communs, la santé, la paix, l'éducation, les écosystèmes, l'air que nous respirons, le climat, le plein emploi, les territoires, l'eau, le droit de migrer. La participation démocratique des travailleurs, les syndicats, la, civilité, la société civile, les mouvements des communautés, toutes, toutes ces personnes sont essentielles, toutes ces communautés sont essentielles pour assurer une autodétermination et le respect des droits des communautés. Le mouvement syndicaliste dispose d'un grand potentiel et d'une grande responsabilité dans le mouvement socio et économique. Cela vient de son histoire, de sa forte représentation et de ses capacités d'organisation et de mobilisation. La CGL a développé des documents et a fait des propositions pour combiner la justice sociale, économique et climatique. Voici quelques-uns de ces documents. La CGL veut assurer une transition juste grâce à euh, des négociations, des alliances plus solides, une participation démocratique. Voici quelques exemples de négociations dans le secteur de l'agriculture, de la chimie. Et cela peut être développé dans des négociations avec les entreprises. Et quelques exemples que vous pouvez trouver sur notre plateforme pour un développement durable. Négociations qui peuvent être menées avec euh, les autorités locales et le gouvernement national. Voici des, des personnes et des associations avec lesquelles nous euh, collaborons. Des coalitions, des mouvements. CGL a toujours soutenu les euh, grèves Friday for Futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simona. Maintenant, je donne la parole à Esteban, qui, comme je vous l'ai dit, vient d'Argentine. Il était très impliqué dans le mouvement contre la fracturation hydraulique dans le nord de l'Argentine, Vlacamuata. Il est maintenant à Berlin et il va parler en anglais pour 10 minutes. Après lui, nous aurons 10 minutes de questions pour Payal. Donc si certains d'entre vous ont des questions particulières, spécifiques, nous aurons une discussion après le panel. Mais si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre vous pouvez, pouvez vous rapprocher des micros pour parler, pour poser des questions à Payal. Et nous terminerons le panel avec Daniel et Aulry. Thank you, Christopher. Thank you for inviting me. Esteban, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'avez invité pour l'université européenne grâce à mon travail, à la lutte contre le fracking dans le monde entier. Et je voudrais parler un peu de mon travail. Je suis tout à fait d'accord avec Simona et Payal. Dans le sud, nous sommes des victimes et nous travaillons pour l'Europe. Les forêts sont détruites dans le sud, les mines sont exploitées dans le sud. Et c'est une situation sans espoir. Moi, je n'étais jamais euh, militante. J'ai créé une communauté dans le sud de l'Argentine. C'est une région qui est beaucoup exploitée pour le pétrole qui détruit aussi notre planète. Et ces ressources sont exploitées par l'Europe, par le soutien des gouvernements européens, notamment de l'Allemagne. Et j'aimerais bien poser une question. Qui est-ce qui connaît l'entreprise la plus importante pour le pétrole en Allemagne J'ai vu une main, c'est fou. Et oui c'était la bonne réponse. Oui, c'est une entreprise qui a son siège à Kassel et à Hambourg. Et quand je suis arrivée en Allemagne il y a deux ans, même les militants climatiques ne connaissaient pas cette organisation. C'est une organisation criminelle, une entreprise criminelle qui fait du fracking en Argentine. Il travaille dans le monde entier. Et euh, cette hypocrisie en Europe, il faut en mettre un terme. Et ce que nous pouvons faire, c'est euh, de nous opposer au fracking dans le monde entier. Parce que c'est bien interdit en Europe. Nous, nous avons publié un document en Argentine nous, que nous avons euh, reçu... Et nous l'avons publié sur Ecolix, c'est une plateforme comme Wikileaks. Nous avons donc publié ce document, ce qui a mené à des mouvements de, de, de protestes, à des manifestations. Nous avons vu une grande mobilisation de la société et beaucoup d'attention de la société. Et alors en Argentine, j'ai reçu beaucoup de plaintes à cause de mon travail contre la fracturation. Et en Argentine, également, le gouvernement coopère avec les grandes entreprises. Tous ceux qui s'engagent dans la lutte contre le, la fracturation sont persécutés et assassinés en Argentine. Et c'est pour cela que nous avons décidé de coopérer au niveau international et je suis tout à fait d'accord avec euh, Payal qui a dit qu'il faut rendre les mouvements plus larges et nous avons bien vu qu'il y a des gens avec euh, lesquels c'est plus difficile d'entrer en contact à cause des distances mais il faut rendre les mouvements, les mouvements plus larges. Et dans ce système, nous voyons aussi beaucoup d'individualisme. C'est alors très difficile de travailler ensemble. Nous avons coopéré avec un mouvement qui s'appelle Ende Gelände, aussi avec d'autres euh, petits mouvements dans le monde entier, pour rendre cette lutte plus visible aussi ici en Europe, pour montrer combien de personnes sont tuées dans la lutte pour l'environnement. Nous avons une pénurie d'eau dans le monde entier. L'eau est privatisée dans le monde entier et il est choquant qu'il qu y ait autant de personnes en Europe qui n'en sont pas au courant. Quand nous regardons le Rhin, par exemple, il est tellement petit que les d'eau ne peuvent plus circuler. L'eau est importante pour toute la vie. Et nous, luttons pour l'objectif d'1,5 degrés, c'est très important. Mais notre vie et nos vies sont menacées dans cette lutte. Et nous sommes en train de perdre cette lutte. Et pendant ce long chemin, pendant cette lutte, nous avons compris qu'il faut coopérer, qu'il faut travailler ensemble. Quand nous luttons contre la fracturation, contre l'exploitation des mines, il faut se mettre ensemble. Et un autre aspect, c'est que les travailleurs, les travailleuses dans ces mines sont contre les militants. De plus, il y a de plus en plus de mouvements euh, économiques qui n'ont pas compris que les travailleurs et les travailleuses sont les plus importants. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui ont, euh, qui ont mené à la situation que nous avons aujourd'hui avec tous les droits de travail grâce à des grèves. C'est pour cela qu'il faut coopérer avec les travailleurs et les travailleuses. Mais il est très difficile d'intégrer ces personnes dans la lutte. C'est la question la plus importante. Comment est-ce que nous pouvons coopérer avec les travailleurs et les travailleuses Il faut lutter ensemble contre la fracturation. En Argentine, nous avons aussi un grand problème de dette. Les dettes, c'est un sujet important, mais les mouvements écologiques ne parlent pas de ce sujet. Bien que tout le monde fait face à ce problème et souvent c'est suite à des structures des colonies et dans notre cas c'est à cause de l'histoire avec l'espagne dans les années 20 il y avait déjà des dettes et euh, et nous ressentons les conséquences encore aujourd'hui. Ici, en Europe, il est très facile de prêter de l'argent. Mais en Argentine ou dans l'Amérique du Sud, c'est beaucoup beaucoup plus difficile. Et c'est aussi très difficile de se livrer des dettes après. Et c'est un problème qui est aussi lié à l'industrie fossile. Il y a des, des personnes qui sont forcées de produire des produits qui sont ensuite vendus au nord. Et ici nous avons trouvé le démon, dénominateur commun, ce sont les travailleurs et les travailleuses. Il va être très difficile de coopérer avec les travailleurs et les travailleuses en Europe. Mais si on parle avec ces personnes dans le Sud, les personnes écoutent, ces personnes veulent savoir plus des mines, de la fracturation. Ils ne connaissent pas très bien ces sujets, mais ils veulent nous soutenir. Et quand on leur dit ce qui se passe, et souvent ce sont des activités illégales, ils comprennent très, très bien ces activités. Il faut donc construire ces mouvements également dans le sud, pas seulement dans le nord. Et il y a un groupe euh, qui s'appelle Debt for Climate, Info at Debt for Climate. Et c'est un groupe qui s'engage dans la lutte contre les dettes dans le sud. Il y a des milliards de de dollars de dettes. Et si nous voulons rendre possible une transition juste, il faut une dispense de ces dettes. Parce que cela, c'est le colonialisme d'aujourd'hui. Il faut annuler ces dettes pour que le Sud ne soit pas obligé de, de payer ses dettes au Nord. Et c'est la première fois dans notre histoire que nous, nous essayons d'inclure le Sud. Les objectifs d'1,5 degré et les autres objectifs sont très, très importants. Mais quand je regarde mon pays, nous, nous ne sommes pas inclus dans ces objectifs. Les activistes de l'Europe, ils peu, ils peuvent nous soutenir, mais ils, ils se concentrent beaucoup sur le travail ici en Europe. Cette année, nous avons déjà attaqué quelques défis. Nous avons fait des, des actions, des campagnes. Nous nous sommes opposés aux banques mondiales pour l'annulation des dettes. Et en Argentine, les syndicats à Buenos Aires ont organisé un événement avec les travailleurs et les travailleuses qui participent à la lutte. Le 14 octobre, nous allons reprendre ce travail parce que ce jour, il y, a, il y aura une réunion de la Banque mondiale, du FMI, et des, des responsables vont se réunir en Indonésie. Et de plus, c'est le... C c'est la mort de Thomas Ankara et nous allons lui rendre hommage. Et dans tout ce processus, il faut inclure les mouvements euh, européens. Il est très important de regarder vers le sud, d'élargir son horizon et de voir les autres. Si nous nous réunissons, nous avons la chance de changer quelque chose. Merci. Thank you. Thank you. very much, Esteban. Merci. Merci, Esteban. Et il y a quelqu'un qui a une question pour Payal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait poser une question? Alors, j'aimerais bien vous soutenir. Je suis tout à fait d'accord je parle de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Ouest, on regarde beaucoup plus nos problèmes que les conséquences pour le Sud. Et je pense que maintenant, c'est un moment très, défici, très décisif. Parce qu'on essaie de se rendre indépendant du gaz de la Russie et d'utiliser d'autres euh, sources énergétiques. Et en plus, notre chancelier a parlé avec euh, l'ancien président de la Colombie. Il souhaitait euh, plus d'exploitation de charbon en Colombie pour l'utiliser après en Allemagne. Et cela m'a choqué. Et euh, ce qui m'a choqué également, c'est que le mouvement écologique de l'Allemagne n'ont rien dit, on importe également du charbon de l'Afrique, du Sud. Et en Colombie, il existe des mouvements de solidarité depuis très très longtemps contre le charbon de sang, c'est ce qu'ils disent. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a des approches concrètes, des approches qui ne focalisent pas seulement sur un pays, par exemple, l'extraction de charbon en Colombie, mais qui ont une, a, une approche plus globale. Alors, qui parle de l'exploitation du Sud, et comment est-ce qu'on peut participer dans cette lutte Merci beaucoup, Payal. Tu peux répondre à la question. Et ne rate pas ton train. C'est une question très très importante. La solidarité est importante. Et il faut que le Nord regarde plus le Sud. Il faut se regarder sur un pied d'égalité. Mais en même temps, ce que je peux dire que là, c'est la première fois Que nous disons en Europe que le, nous voyons les changements climatiques. On les, on les voit vraiment maintenant. Et je pense que M. Brandt, il va en parler plus tard. Nous savons très bien que le futur, ce n'est pas le gaz, le, ce n'est pas le nucléaire. Et maintenant, c'est le bon moment pour en parler. Pour en discuter, ici en Allemagne, nous avons besoin de la transition. Et moi, je dirais, si l'Allemagne et d'autres pays européens n'utilisent plus les énergies fossiles, si nous respectons aussi l'objectif d'1,5 degré, cela va faire changer les choses. Cela va nous faire avancer. L'Allemagne est un pays très grand, un pays très important, toute l'Union européenne est très importante et avec nos revendications, nous pouvons créer un autre climat, une autre atmosphère. Mais les autres ont tout à fait raison, il faut parler avec tout le monde. Il faut aussi parler avec les personnes qui ont des voitures qui ne peuvent plus payer l'essence, par exemple. De plus, il faut parler des pénuries euh, d'eau. Merci beaucoup, Payal. Nous avons encore deux, deux panélistes, et après nous allons continuer la discussion. Maintenant, Daniel de Climate Justice Now. And esteban pour présentation. Nous avons entendu des présentations jusqu'à présent qui étaient très intéressantes et nous devons répondre collectivement à ces questions. Mais il ne s'agit pas simplement des émissions de CO2 ou du réchauffement climatique, mais il s'agit également de réparer les, les dommages que notre économie a causés à la planète et également des relations entre le Nord et le Sud. Même si nous maintenions le réchauffement climatique à 1,5 degré, il y aurait quand même une grande dette climatique que, la, que le nord doit au sud. Et comme Simona euh, l'a montré avec ses graphiques, le nord a contribué à deux tiers, à trois quarts des émissions de CO2. Et ces missions... Les émissions du Nord représentent 92% des émissions mondiales. Et les conséquences sont non seulement le changement climatique, mais cela vient également du colonialisme. Les pays du Sud doivent extraire les, euh, les énergies fossiles. On leur retire le droit de développer leurs économies. Et leurs pays, leurs son territoires sont endommagés par les catastrophes écologiques, les tempêtes sont de plus en plus euh, fortes. Et il y a également la question de comment allons-nous rembourser ces dettes. Nous devons d'abord la reconnaître. Ce n'est pas, pas seulement une dette... Les pays du Sud ont une dette financière par rapport aux pays du Nord. Les pays du Nord ont une, guerre, ont une dette climatique par rapport aux pays du Sud. Comment faire pour réparer cela Dans le Sud, je réfléchis depuis de nombreuses années à, aux réparations climatiques et maintenant je vais me concentrer sur une part de ces réparations, mais la plupart des mouvements sociaux, des descendants, des, des esclaves, les migrants les mouvements sociaux en Amérique latine, en Asie du Sud, en Afrique. j'ai discuté avec ces personnes sur la manière dont on pouvait leur rembourser cette dette. Et nous voyons qu'il y a des mouvements, par exemple, comme dans les, dans les Caraïbes, les mouvements il s'agit maintenant surtout de, euh, au sein des États-Unis, on parle de réparation, de, euh, de payer pour la transition énergétique des pays du Sud, de réparer les impacts du changement climatique. La question essentielle est de savoir comment allons-nous allons garantir que ce soit les criminels et les riches qui payent et non pas les travailleurs du Nord La réponse des États-Unis et de l'Union européenne et du, de la Grande-Bretagne, de manière historique, c'est de mettre en place des œuvres caritatives, euh, signer euh, un, un chèque pour acheter le silence. On. L'idée est donc de payer le Sud, de leur fournir 10 milliards par an, mais il n'y a pas d'estimation ou de calcul sur lesquels s'appuyer. Lorsque... Lors des négociations, on a, ils ont pu être convaincus d'augmenter cela à 100 mi milliards par an, mais ce n'est pas basé sur une estimation réelle. Il n'y a pas euh, d'estimation. Cela pourrait aller de euh, 400 milliards à 3 trillions. La demande d'annulation euh, de la dette... Le, le transfert de technologie et des finances ont été faites, mais elles ont été euh, ignorées par les pays riches euh, des, des Nations unies. Et ils n'arrivent pas à le faire euh, complètement. Cet objectif de 100 milliards devait être atteint en 2020, mais nous sommes maintenant en 2022. Et il n'y a plus beaucoup de pays qui contribuent. Et lorsque l'on regarde les données financières, cela vient tout des, insti des mêmes institutions financières. Cela vient sous forme de prêts, en fait. Donc, on fait encore des profits sur le financement accordé au Sud. Et c'est basé sur les besoins, en fait, du Nord. Nous avons ici une, une opportunité de changer euh, l'histoire. Ces réparations climatiques, ces demandes vont émerger à nouveau et euh, sont euh, en, Ces mouvements sont emmenés par euh, la jeunesse. En septembre, il y a euh, la grève climatique, il y a un appel euh, aux pays du Nord à réparer euh, leur euh, réparer les dégâts et il y avait également les euh, Fridays for Future. Mais nous devons également, je pense, voir ce qu'il se passe dans le nord. Les cinq plus grandes entreprises, BP, Shell, ExxonMobil, Total, ont contribué à 10% du réchauffement climatique par leurs, par leurs émissions de CO2. Et Plutôt que de prendre leur responsabilité, de reconnaître leurs responsabilités et d'être traînés devant des tribunaux, au cours des trois années, ces cinq entreprises ont, met, ont, ont réalisé 60 milliards de bénéfices. Et il y a ici un... Il est possible d'essayer de retirer du pouvoir à ces entreprises. Nous pouvons réfléchir à la manière dont nous pouvons assurer que ces entreprises payent pour les dommages climatiques qu'elles ont causés. Par le passé, les mouvements pensaient que disaient que ces euh, entreprises contribuent à 2 à 6% du PIB. Et si nous voulons inclure les travailleurs et les euh, personnes les plus marginalisées du Nord dans ce processus, nous devons être clairs, nous devons parler d'un programme de réparation, il faut de la coopération, nous devons saisir cette, oppo cette opportunité. Global Justice Now essaye de saisir cette opportunité, de développer cette campagne. Nous travaillons avec des groupes au Royaume-Uni, avec Loss and Damage Youth Collaboration. Et nous essayons de convaincre les pays riches de contribuer aux compensations. Et nous en appelons aussi aux Nations Unies. Nous réfléchissons également à la taxation de ces entreprises, de leurs immenses profits, en nous assurant que l'argent paye pour les conséquences climatiques de leurs actions. C'est une campagne que nous avons commencé à développer au Royaume-Uni. Comme Esteban l'a dit, il y a beaucoup de pollueurs en Europe, il n'y a pas que ceux que euh, j'ai euh, mentionnés, il y en a beaucoup d'autres. Euh, une, une entreprise en Espagne reçoit des demandes des communautés des pêcheurs péruviens pour des compensations puisque leurs travaux ont détruit un écosystème nécessaire à cette communauté, mais l'entreprise espagnole ne veut pas payer de compensation. Un fermier du Pérou a également posé, déposé une plainte et demande une compensation en raison des conséquences des émissions. Et bien entendu, ces compensations lui sont refusées. Nous devons changer l'histoire. Nous avons une opportunité maintenant de le faire. Il faut qu'il y ait une volonté publique d'agir contre ces entreprises. Nous pouvons éventuellement réfléchir à des nationalisations. Nous devons réfléchir à l'impact que cela a au niveau mondial. Merci. Thank you. Thank you very much, Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Je vais donner la parole à Ulrich Brandt, qui est euh, professeur de politique internationale à, à l'Université de Vienne. Il travaille avec les mouvements euh, latino-américains, d'Amérique latine, et pour une fondation à Hambourg. Je suis ravie qu'il conclue ce panel, mais avant de lui donner la parole... Après son intervention, nous aurons la possibilité de prendre des questions des deux côtés de la salle, comme vous le savez. Vous pouvez vous rapprocher euh, des micros tous ensemble au départ pour que nous puissions avoir euh, une idée du nombre de personnes qui veulent poser des questions pour savoir combien de temps y accorder. Et après l'intervention euh, d'Ulrich, nous vous laisserons un peu de temps pour euh, vous rapprocher des, des micros. Yes, good afternoon, everybody. Many thanks for the invitation. Bonjour, merci à tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis le dernier qui va se prononcer ici aujourd'hui et j'aimerais bien remercier à tous ceux qui, ont, qui rendent cet événement possible, notamment les interprètes. Merci beaucoup. J'étais en Argentine et au Chili et je viens de rentrer et nous avons parlé d'un référendum qui va avoir lieu en septembre. Et j'aimerais bien vous dire qu'au Chili, il y a un mouvement trop fort et très fort qui se balade dans la rue, qui parle avec les gens pour les encourager à voter pour ce référendum. Il y a en fait aussi des mouvements lobbyistes qui s'engagent contre le référendum et nous avons compris qu'il est très important de parler aux gens, de parler aussi aux gens qui ne connaissent pas très bien nos mouvements et comme Esteban a déjà dit, ce lieu de fracturation hydraulique en Argentine est… Le gouvernement qui coopère avec les entreprises en fait là j'ai lu un article sur la révolution énergétique en argentine est très important pour le gouvernement d'aujourd'hui et en fait révolution cela veut dire ça veut seulement dire avoir de l'énergie disponible vendre le gaz ça c'est pour eux une révolution énergétique ça, c'est une transition juste pour le gouvernement. Et on m'a demandé de parler de la solidarité aujourd'hui. J'ai déjà écrit un livre et publié un livre avec un ami sur la solidarité. Demain, à 10 h nous allons parler du même sujet lors d'un atelier. Et notre point de départ, et c'est très important lorsqu'on parle de l'énergie, c'est le pouvoir et la puissance. Daniel a déjà parlé des, des cinq entreprises qui ont beaucoup de, de pouvoir. On va donc lutter contre ces entreprises, mais aussi contre les idées de l'Ouest, contre le, la consommation dans, dans l'Ouest. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent des voitures, qui veulent des voitures toujours plus grandes. Cela peut être nécessaire si on habite à la campagne, par exemple, mais cela peut aussi être de la consommation et de la cupidité. Notre société dans le nord... Et aussi dans le sud, dans des régions comme Buenos Aires, dans cette société, il y a cette façon de vivre, de dépendre des travailleurs et des travailleuses, de les exploiter. Et ce n'est pas parce que les, les personnes sont méchantes, c'est ce le cadre politique et autonomique qui a économique qui a mené à ça et notre société est d'accord avec ce cadre qui a été créé et oui bien sûr nous voulons changer les structures nous voulons, nous voulons eh, empêcher les grandes entreprises à faire certaines choses mais ce qu'il faut comprendre c'est que notre quotidien notre façon de vivre a des conséquences notre façon de vivre en Allemagne et dans d'autres régions du monde et c'est juste une petite réflexion de ma part. Il faudrait vivre d'une manière plus solidaire. Il faut s'engager pour la justice climatique dans le monde entier. Il ne faut pas exploiter les autres pour les voitures ou les vêtements bon marché. Et il ne faut surtout pas exploiter d'autres pays, d'autres nations. Ce que nous voulons, c'est des bonnes conditions de vie pour tout le monde. Et il ne suffit pas de créer des mouvements. Créer des mouvements, en fait, c'est très important. Là, je n'ai pas de doute. Mais mais les visions, les idées, se, se répètent. Et en fait, il faut créer des nouvelles stratégies et réaliser des nouvelles idées. Il faut être plus conscient. Les mouvements sociaux sont importants, mais il est, il est très important d'intégrer tout le monde, de coopérer avec tout le monde. Nous coopérons aussi avec euh, les chambres de commerce. Et alors, ce n'est pas une lutte où on travaille contre les autres. Il faut travailler avec les autres. Il faut penser d'une manière plus stratégique. Il faut convaincre les travailleurs et les travailleuses. Il faut également changer la politique. Il faut créer une économie différente. Et... Quelles sont les alternatives que nous pouvons créer dans notre système économique Qu'est-ce que nous pouvons changer Comment est-ce que nous pouvons changer la production des aliments, par exemple Ou pour le dire d'une autre manière, nous avons déjà beaucoup d'expérience. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous savons qu'il faut changer le, le focus. Il ne faut pas toujours se concentrer sur les voitures. Ça, c'est une idée très, très allemande. Nous avons 50 millions de voitures en Allemagne. Il faut juste changer des sources énergétiques et, et utiliser les moteurs électriques. Mais ça, c'est une idée très allemande. Ce que, ce que nous avons... Ce dont nous avons besoin, vraiment, c'est une manière différente de vivre. Il y a des gens en Allemagne qui font des trajets de 50 à 60 km tous les jours, juste pour faire les courses ou aller au travail. Et cela, il faut le changer. Nous avons besoin d'une façon de vivre plus écologique. Et nous le savons déjà. Et pour résumer ce que je viens de dire... Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai déjà coopéré avec beaucoup de mouvements en Autriche, euh, en Allemagne, et aussi avec des syndicats dans ces deux pays. Mais je ne veux pas dire qu'il faut travailler avec les travailleurs et les travailleuses. Mais c'est un sujet qui concerne aussi les travailleurs et les travailleuses. Ce n'est pas seulement notre tâche. Il est très important que nous écoutons, que nous écoutions les travailleurs et les travailleuses. Notre façon de coopérer avec les mouvements sociaux est importante, mais il faut comprendre que les sujets climatiques et écologiques sont de plus en plus importants. Et il est à nous de convaincre les travailleurs et les travailleuses, mais c'est également le travail ou la tâche des syndicats qui représentent les travailleurs et les travailleuses. Et je pense que c'est un aspect dont nous avons parlé aujourd'hui. Il faut être politique, il faut s'engager dans la politique, mais en même temps, il faut rester un peu modeste. Attaque. Et d'autres euh, mouvements ne sont pas ne sont pas forts, mais ces mouvements peuvent être forts s'ils se concentrent sur certains aspects. Et nous allons en parler lors du prochain forum. Ce qui est très important, c'est de ne pas exploiter les autres. Et nous avons besoin d'une campagne. Pour cette transition juste. Mais il ne faut pas croire que nous avons tout compris, que nous avons compris que là, le problème, c'est les changements climatiques, là, c'est la guerre, et il faut lutter, et, et on peut lutter dans tous ces domaines en même temps. Cela, ce n'est pas possible. Il faut choisir des aspects, comme par exemple les, la hausse des prix énergétiques. Et il faut s'engager dans, dans cette lutte. En plus, il faut soutenir le travail dans le sud. Et c'est ce, ce qui nous rend forts. Et je vais terminer. J'ai encore une dernière chose que j'aimerais bien dire. Il y a deux ans, il y avait un, un événement à, à Vienne, hybride, il y avait 4000 habitants, euh, participants, et nous avons essayé de comprendre la décroissance. Et la décroissance, cela ne veut pas dire qu'on est contre les, les réductions budgétaires, mais c'est de de fuir de cette structure capitaliste. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui sont issus des structures capitalistes, des problèmes dans la santé, dans l'éducation. Et il faut faire changer les choses pour mettre un terme à cette structure capitaliste. Il faut découvrir une façon de vivre plus solidaire. Merci. Thank you very much for, for this last... Merci beaucoup. Alors, tous ceux qui veulent poser une question, qui ont un commentaire, venez. Ça, c'est pour Ulrich. Euh, vous pouvez aussi euh, écrire les questions si vous voulez. Il y a deux de ce côté, de l'autre côté, il y a personne. Allez au microphone, s'il vous plaît. Venez. Hey. Ok. Alors, il y a quatre d'un côté, trois de l'autre côté. Pas d'autres questions. Alors, deux minutes par question. On va commencer de ce côté. C'est. Vous pouvez commencer. Allez-y. Alors, on va commencer de l'autre côté. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Hannah, je viens de l'Ukraine, j'habite maintenant en Suisse. Et j'aimerais bien poser une question sur notre position en ce qui concerne la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Alors, c'est un sujet qui devient de plus en plus important parce qu'il y a déjà des pénuries en énergie. Il y a aussi les sanctions, surtout en Allemagne. Et surtout en Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur niveau de vie va baisser. Et dans quelques mois, nous allons sentir cela encore plus fort. Et en plus, il y a les populistes de droite... Qui, euh, qui ont ce discours de, de haine. Et beaucoup de, de gens veulent continuer comme avant, comme toujours. Et il y a aussi ceux qui souhaitent euh, négocier avec Poutine. Et il y a aussi ceux qui disent que l'Allemagne et d'autres pays sont un peu responsables pour cette guerre, parce que pendant des années, on a acheté des produits de la Russie. Cette crise sociale va avoir des conséquences et j'aimerais bien savoir, vous et les organisations que vous représentez, quelle est votre réponse Qu'est-ce que vous allez dire dans quelques mois quand nous allons faire face à cette crise sociale Qu'est-ce que vous allez dire sur la pénurie énergétique et la guerre en Ukraine Merci beaucoup. Et quelqu'un de l'autre côté J'aimerais bien parler de conflits plus concrets. Et samedi, nous allons à la ligne rouge à Lutzorat, à Mönchengladbach, pas loin d'ici. Et nous aimerions bien annoncer notre action pour ce samedi une minute. Alors, euh, ça va aller euh, très, très vite. Thank you very much. And if you want... Merci beaucoup. Et si vous voulez donner quelques mots d'explication, vous pouvez le faire. C'est une excellente initiative et j'espère que beaucoup de personnes pourront s'y joindre. Okay. <rire> okay. We know the message. Nous avons reçu le message demain à 4 heures. Et pour les personnes qui veulent davantage d'importance... D'informations, c'est tout dans le programme ou sur le site internet. À votre tour. Je suis un réalisateur allemand. Nous travaillons au Brésil avec les mouvements sociaux depuis dix ans contre la construction de Belamonte. Et nous allons diffuser cette, ce, diffu ce documentaire sur le barrage aujourd'hui. Et vous pourrez voir dans ce documentaire, il s'agit d'un travail de plus de 10 ans, 90 minutes. Et vous allez voir tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, illustré. Et j'aimerais vous inviter à euh, voir, visionner ce documentaire. Je soutiens cette idée. Bellomonte était... L'une des pires constructions de barrages en Amazonie. Et je pense que ce film sera extrêmement intéressant et instructif. Ce sera une version anglaise, mais je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Merci pour cette proposition à vous. Bonjour, je suis Léa. J'ai une question relative aux, aux, aux, aux oppositions entre les positions de, de Daniel et d'Estevan. Quelle est l'équivalence financière entre l'annulation de la dette pour le climat Nous avons parlé de 400 euh, milliards par an à 3 euh, trillions. Et en entendant ça, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, des pays qui ne sont pas euh, particulièrement impliqués dans ces problèmes climatiques Et mon autre question, ce serait, quelle est la réponse à la au mouvement de la justice climatique et le mouvement de la justice sociale Il y a ces accords, ces négociations sur 100 milliards par an, il y a des, des, retours, en, en, des retours en arrière, des échecs pour ces demandes. J'aimerais demander aux panélistes s'ils voient des conflits entre euh, leurs positions euh, respectives par rapport à ces demandes. Merci à vous. Deux questions, notamment pour Daniel. Lorsque l'on parle de financement pour le climat et la réparation des dommages, l'idée est-elle de taxer le transport international Qu'en est-il de taxer le transport international et de remettre cet argent au sud Cela a été proposé par Oxfam en 2011. Il pensait euh, taxer 25 euh, dollars, mais cela pourrait euh, représenter une grande une somme importante. Et... Il y a le fait d'annuler une dette, et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il pourrait également avoir des taxations sur le transport. Et il faudrait également réduire les émissions des transports. Une deuxième question. Est-ce que nous devrions... Bloquer les stratégies de greenwashing des entreprises. Il ne faut pas être trop technique, mais il faut. Est-ce qu'il faut supprimer les les compensations? La compensation des émissions, de, c'est ça, la compensation, c'est de donner en compensation des émissions de CO2 pour, par exemple, planter des arbres. Ma question concerne le rôle des syndicats. J'ai participé à quelques ateliers parlant des luttes de classe avec le, la lutte pour le climat. Il faut approcher les travailleurs, s'adresser à eux, mais le rôle des syndicats n'est pas très clair. Il y a beaucoup de scepticisme concernant la flexibilité et l'étendue des syndicats. Ils, sont, ils ont la volonté stratégique grâce à leur structure et ils ont des liens avec les entreprises capitalistes. Ils peuvent euh, mobiliser les travailleurs. Et cela doit être fait pour euh, le mouvement climatique. Et Ulrich a parlé du fait de ne pas se concentrer sur cela, mais les syndicats le font. Les a Il faut les approcher d'une manière stratégique. Les syndicats sont au premier rang. Et avec la campagne internationale, comment veulent-ils approcher les travailleurs par les syndicats ou directement Merci. Vous avez la parole. J'aimerais demander s'il est possible de poser ma question en allemand. J'aimerais demander pourquoi, lorsqu'il s'agit de justice climatique, Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise répartition en termes de genre et de sexe lorsqu'il s'agit d'argent, de climat En Europe, il y a quatre hommes et une femme, par exemple, et pas l'inverse. Qu'en est-il de l'argent et l'exploitation de cette planète où est l'égalité des sexes ici Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'hommes vus en tant qu'experts pour cette crise financière et climatique Thank you. Merci. Vous avez la parole. Je m'appelle Manfred, je viens de Grefeld, une ville proche d'ici. J'ai une question à Daniel, j'espère que j'ai mal compris, peut-être s'agit-il de la traduction, mais lorsqu'il dit non pas les personnes, les travailleurs, ce n'est pas à eux de payer, de rembourser comme il l'a dit, mais les états. Oui, mais l'État, c'est l'entreprise en générale. Ce sont à nouveau les personnes et les travailleurs et travailleuses qui financent, qui financent l'État via leurs impôts. Mais il faut peut-être y réfléchir ou alors j'ai peut-être mal compris. Thank you. Yeah. Merci à vous. Je m'appelle Margarita. Ma question... Pourquoi est-ce que nous n'incluons pas toujours les militaires, la guerre, les émissions dues à la guerre et aux militaires dans nos calculs de la justice climatique? Cela ne fait jamais partie des calculs. Et pour moi, la paix est la condition préalable à la survie. Et nous devons, nous devons introduire cette idée dans notre travail, nous devons l'intégrer dans nos mouvements. Merci. Oui. Aujourd'hui, on a souligné souvent qu'il est important que les mouvements sociaux s'approprient la question du climat et que le mouvement climatique s'associe à la question sociale. En Allemagne, nous parlons de transformation socio-écologique et nous essayons d'avoir un équilibre entre les deux éléments. En Allemagne, il y a eu les Fridays for Future et nous avons essayé de nous rassembler autour de cela hier, j'étais dans un atelier. Christophe, euh, tu en faisais partie. Il s'agissait de l'évaluation de la situation des euh, mouvements sociaux dans le monde. On a réalisé des analyses pendant une heure sur l'écologie. L'écologie et le climat, ces termes-là, ne sont pas ressortis hier. Et je voulais demander à avec, nous en avons parlé avec Christophe, mais je doute que les anciennes organisations de gauche réalisent l'urgence et intègrent le climat dans leurs idées. Je ne sais pas si elles l'ont déjà pris en compte dans leurs idées anticapitalistes. Merci. Je pense que la dernière est vous, Annick. Annick, vous êtes la dernière. Je parle en français, je suis aussi euh, syndicaliste. Je voulais intervenir sur cette question de l'alliance euh, nécessaire et indispensable euh, sur euh, la question des enjeux écologiques et des enjeux sociaux à partir de l'expérience que nous avons en France euh, d'un collectif qui s'est constitué il y a deux ans et demi, euh, qui s'appelle « Plus jamais ça » et qui se définit comme une alliance pour une rupture écologique et sociale qui regroupe euh, une partie du mouvement syndical français, notamment la CGT, mais d'autres organisations syndicales aussi, des associations comme ATTAC, mais aussi euh, des organisations comme Greenpeace ou Oxfam ou la Confédération Paysanne. Il me semble que c'est quelque chose de complètement inédit que des organisations syndicales et que des organisations de type Greenpeace acceptent de travailler ensemble de façon permanente et durable, c'est quelque chose, en tous les cas, dans le mouvement social français, qui est complètement inédit. Il y avait des expériences de mobilisation ponctuelle qui ont pu se faire dans le passé, mais qui étaient très limitées, et notamment sur le fait que la participation d'une organisation comme la CGT était en général pas acquise, puisque bon, la CGT, par exemple, a longtemps porté la défense du nucléaire. Donc vous imaginez bien que les discussions entre cette organisation syndicale et Greenpeace pouvaient être compliquées. Or, je crois que ce qui a fait bouger les choses, c'est qu'il y a du côté des organisations syndicales la compréhension que l'enjeu écologique et de la crise climatique est incontournable et que ça a des conséquences pour le monde du travail, je ne vais pas développer là. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une prise de conscience du point de vue des grosses ONG type Greenpeace ou d'autres, que sans prendre en compte les enjeux sociaux, on ne réussira pas une véritable rupture euh, écologique. Et je crois que ce qui se passe depuis deux ans et demi, c'est à la fois le fait qu'il y ait eu adoption d'une plateforme commune avec une trentaine de revendications, notamment au moment de la crise du Covid, mais aussi une lutte concrète, euh, assez exemplaire, qui a permis de sauver des emplois. Euh, C'était une lutte dans l'ouest de la France d'une imprimerie papetière, de, de papeterie qui fabriquait du papier, qui était rachetée par une grosse multinationale, et qui voulait arrêter cette production de recyclage de papier. Et il y a une lutte qui a été appuyée, évidemment, par le syndicat, par la CGT, organisée par la CGT, mais qui a été appuyée par des actions avec ce collectif euh, « Plus jamais ça ». Et ça a créé un rapport de force au-delà de, de, du seul endroit où ça se passait. Et cette lutte a été victorieuse. Non seulement ça a permis de conserver des emplois, donc l'aspect social, mais pour un projet industriel qui est de recyclage du papier. Je développe pas davantage, ce que je voulais simplement dire, c'est que cette alliance, elle tient pour trois raisons à mon avis. C'est une compréhension que ni le mouvement social d'un côté, ni le mouvement écologique de l'autre ne gagneront séparément pour imposer cette transition, cette rupture écologique et sociale, mais aussi avec l'idée de mener ensemble euh, des luttes concrètes. Voilà. Et ce que, Juste pour terminer, je dirais que ça fait bouger les lignes dans les débats, dans les organisations elles-mêmes. Il est évident que dans la CGT, il y a des débats et des discussions compliquées euh, sur le fait de prendre en charge ces enjeux écologiques, dans les ONG type Greenpeace euh, ou d'autres, il y a aussi des débats pour dire « est-ce que c'est bien nécessaire de faire alliance avec des organisations avec qui on n'est pas 100% d'accord ?» Mais en tous les cas, il y a l'idée que c'est ensemble qu'on trouvera euh, les voies qui permettront de répondre à ces, gens, à ces enjeux. Merci. Merci, Annick. Ok. Uh, no one else wanted to talk. Euh, je vois qu'il n'y a plus personne qui veut poser de questions, donc nous allons prendre les réponses de nos panélistes. Et Esteban doit partir à 4 heures pile, donc je vais lui demander de commencer par répondre aux questions. Merci. Je vais me concentrer sur la personne qui a posé la question sur comment quantifier la dette climatique et peut-être les oppositions entre eux, mon ami Daniel et moi-même. Ce que Daniel a expliquer, c'est le complément de ce que je disais. Je ne vais pas euh, mentionner puisqu'il va euh, en parler, il va euh, répondre à la question et moi je dois partir. Mais c'est la manière dont, je vais expliquer la manière dont nous fonctionnons. La dette climatique du Nord est de milliards de milliards de dollars, Ce n'a pas été quantifié. Mais la dette climatique n n ne concerne pas seulement les émissions de CO2 que l'on peut quantifier, mais il faut également mettre un nombre sur, sur la réparation, le colonialisme, l'esclavage depuis des centaines d'années. Pour nous, pour « Debt for Climate », la dette du Sud est largement inférieure à ce que, à ce que le Nord doit au Sud. La dette climatique doit être payée sous forme de réparation, de dommages et intérêts et d'annulation de dette. Mais il faut que ce ne soit plus des prêts. Ils veulent, le Nord veut financer ça avec de la dette et non pas avec de l'argent sans intérêt. Nous, nous voulons gagnons comme l'a dit Payal. Donc nous devons agir de manière stratégique. Nous ne devons pas simplement parler pour entendre le son de nos voix. Nous avons suffisamment parlé. Mais nous la dette financière est le maillon faible de la chaîne. Parce que cela empêche le Sud d'accomplir sa transition juste. Les accords de Paris, c'est de la merde. Tout ce que les gouvernement de Macron, de Scholz, de… ils veulent continuer à exploiter le sud. Nous devons constituer un, un pouvoir d'opposition. Certains pays ne sont peut-être pas autant exposés euh, au changement climatique. Toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud, la plus grande partie de l'Asie sont concernées par les catastrophes climatiques et le changement climatique. La dette financière est détenue par les gouvernements du Sud, l'Argentine, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Les nations souveraines, c'est elles qui ont le pouvoir de ne pas rembourser ces dettes. Individuellement, ce n'est pas possible. Mais Thomas Ankara a, veut que le Sud s'unisse sur cette question. c'est pour cela que nous nous, nous nous mobilisons pour les 35 ans de sa mort, de son assassinat. Et nous voulons faire ça pour celui. Nous devons nous unir. Tout comme le pouvoir des travailleurs vient de l'unité des travailleurs. Le pouvoir des pays du Sud ne peut être obtenu qu'en s'unifiant. En Argentine, le gouvernement est progressiste, on dirait, mais il, est, il légitimise les euh, prêts et sacrifie une partie du pays à la fracturation hydroïque, à la monoculture, aux OGM, à Monsanto... Ils ne sont pas de notre côté. Nous devons nous unir avec les travailleurs pour que les gouvernements du Sud soient de notre côté. Et lorsque nous aurons un front unifié, nous pourrons dire non. Nous ne remboursons pas. Et avec votre aide à Berlin, Bruxelles, Londres, Paris, dans les centres de pouvoir, à Washington DC, nous pouvons avoir des leviers du soutien pour, atteindre, pour être entendus par les médias. C'est ce que nous devons faire, et c'est cette pensée stratégique que nous avons. Mais la finance est seulement le premier pas. Nous devons amener le Nord à reconnaître sa dette climatique avant de pouvoir parler de réparation, de dommages et intérêts. Vous savez, si nous obtenons l'argent la, des réparations, il servirait simplement à payer la dette. Vous comprenez Ce serait simplement mettre de l'eau dans un seau percé. Il faut d'abord boucher le trou et ensuite vous pouvez remplir le seau. Donc bien sûr, c'est un, un piège s'il vous donne de l'argent pour que vous remboursiez la dette. Donc il faut penser de manière stratégique. Et c'est cette pensée qui est le maillon faible de la chaîne. Nous devons avoir un objectif concret. C'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est quantifiable puisque pour une dette, les chiffres sont clairs. Nous savons. De combien est notre dette. Et mon, mon avis sur la question de la personne du cred, la crise alimentaire, la crise énergétique qui arrive, nous devons également trouver un moyen de, de parler aux travailleurs, aux classes ouvrières. Mais il y a euh, cette campagne au Royaume-Uni en ce moment don't paye, ne payez pas les factures d'énergie. Je ne sais pas comment mettre cela en place, mais si nous pouvions trouver un moyen que les, tous les citoyens européens ne payent pas tant que les gouvernements ne mettent pas en place la transition juste, s'allier avec le Sud pour arrêter les prêts, s'unir contre les personnes qui sont réellement responsables de, responsables de la crise climatique. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'espère que nous pourrons les trouver ensemble. Merci Esteban. Maintenant, je vais laisser Simona donner quelques réponses. Il y avait euh, quelques questions à propos des travailleurs et des syndicats. Oui, mais tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots pour répondre à Anna et les autres sœurs qui ont parlé de la guerre. CGIL est très engagé pour la paix et nous pensons que la guerre ne peut être la solution d'aucun problème. Pas seulement pour, en raison des émissions, mais c'est simplement une honte. L'une de nos propositions pour financer la transition est de réduire euh, les dépenses militaires. Nous savons que c'est un problème extrêmement important. Avec cette guerre euh, entre l'Ukraine et la guerre, nous, fi nous finançons cela. En achetant du gaz, nous finançons la Russie. Et dans un même temps, l'Italie, par exemple... Donne livre des armes à euh, l'Ukraine. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ces politiques. Nous voulons réduire les dépenses pour euh, euh, la défense et nous voulons travailler euh, à la paix. Pour ce qui est des syndicats, Nous travaillons avec nos, nos associés, nos alliés, et j'aimerais dire qu'il n'y a, qu a pas les travailleurs d'un côté et les militants de l'autre côté. Beaucoup d'entre nous sont des travailleurs d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, mais nous sommes tous des travailleurs et des travailleuses. Et avoir un travail est une forme de dignité pour l'être humain. Il n'y a pas de différence entre travailleurs et militants. Nous, il y a un mouvement international des syndicats qui travaille au sein du mouvement climatique international. Et nous travaillons avec des associations environnementales avec des syndicalistes en France, nous travaillons avec euh, Greenpeace, le WWF, avec Fridays for Future, nous travaillons tous ensemble. Nous ne pouvons nous battre qu'ensemble contre ces pouvoirs économiques, financiers, politiques. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, quelles sont nos difficultés Nous avons besoin de certaines mesures pour assurer une transition juste. Nous représentons également les travailleuses et travailleurs qui travaillent euh, dans le secteur automobile ou des énergies fossiles. Donc nous savons que ces personnes vont perdre leur travail. Nous ne voulons pas qu'ils le perdent, mais ils doivent le perdre parce que leur travail est au cœur du problème. Mais nous devons prendre soin de ces travailleurs. Nous devons leur fournir un autre emploi. Un emploi dans l'agriculture, dans l'entretien des écosystèmes, la préservation des, des écosystèmes, dans l'hydrologie, dans d'autres secteurs. Mais pour y parvenir, nous avons besoin d'investissements Important. L'État doit jouer un rôle important. En Europe, la jeunesse se bat pour ces changements, mais nous n'utilisons pas l'argent disponible pour euh, mettre en place ces changements. Nous payons des sommes astronomiques pour du gaz. Chez moi, nous donnons de l'argent aux gens à cause des prix élevés de l'énergie mais nous continuons à dépenser de l'argent pour le gaz, et nous n'investissons pas sur l'efficience énergétique. Ce sont des investissements qui créent des emplois, mais nous ne le faisons pas. Le, le, combat, le même combat que nous devons mener pour changer... Les, les justices sociales et écologiques vont ensemble. Il n'y a pas la première et la deuxième. Nous devons faire tout en même temps maintenant. Et ce, il en va de même pour le nord, pour le sud. Nous sommes tous ensemble. Pour moi, ce n'est pas un problème de l'Italie, de l'Europe, de l'Argentine. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons combattre ensemble. Thank you, Simona. Daniel. Merci. Je donne la parole à Daniel. Je suis désolée. Le monsieur qui avait posé sa question, en ce qui concerne les travailleurs, les travailleuses, l'État qui paye de l'argent, en ce qui concerne les réparations, les paiements des dettes, Nous avons dit que 2 à 6 du PIB serait une somme adéquate pour les réparations. Évidemment, ceux qui n'ont pas contribué à cette crise vont payer cet argent. Mais il reste la question, qui est-ce qui va payer ces sommes Et je pense que c'est l'État qui gère les finances. Nous ne pouvons pas faire confiance à des entreprises telles que BlackRock. Ce sont les États qui vont gérer cet argent. Mais ce n'est pas de l'argent qui vient des impôts, des taxes des citoyens ou des citoyennes, mais des entreprises fossiles, du transport, du militaire et d'autres secteurs. Nous avons entendu parler de sommes astronomiques qui sont dépensées euh, tous les ans et des impôts ou des taxes sur la richesse dans le Nord pourraient couvrir ces paiements. Ce serait déjà assez d'argent pour financer les dettes du Sud. Et pour annuler ces dettes. Alors, oui, je voudrais utiliser des impôts, mais pour cela, il faut regarder en détail, il faut regarder de près les impôts. Par exemple, les impôts progressistes et les autres types d'impôts. Mais oui, je pense que ce sont les entreprises qui travaillent avec les énergies fossiles doivent contribuer à ces paiements. Et en plus, les institutions financières, telles que BlackRock, doivent y participer. C'est un des acteurs les plus importants, un acteur privé dans ce secteur. Et d'un point de vue écologique, c'est une entreprise criminelle. Quand on regarde euh, euh, leurs revenus euh, tous les ans, euh, il faudrait alors des taxes sur les transactions financières et sur les produits financiers. Et je pense que c'est pour euh, cette raison qu'il n'y a pas de conflit entre moi et Esteban. On n'a pas les mêmes revendications, on n'a pas les mêmes idées mais on a les mêmes, on partage les mêmes objectifs. Et quand le Sud parle des paiements et des annulations des dettes, je suis tout à fait d'accord et je pense que tous ces sujets sont liés. Beaucoup de pays dans les Caraïbes, dans le Pacifique, beaucoup d'îles vont, comme le, le Mozambique par exemple, ont besoin d'argent pour lutter contre les changements climatiques. Et cela va causer encore plus de dettes. Il y avait par exemple dans, à Mozambique des cyclones et des tempêtes et le pays n'a pas reçu de l'aide financière. 120 millions d'euros, de, de, de dollars, ont été empruntés, ont été prêtés au Mozambique de la Banque mondiale. Et cela veut dire encore plus de dettes pour le Mozambique. Alors, il faut se poser la question comment nous pouvons soutenir ces pays et annuler les dettes. Mais une annulation des dettes et des financiation de certains projets. Tout cela doit être balancé. Et en plus, je voudrais dire que du 10 au 15 octobre, nous avons une semaine d'action et ce mouvement global qui parle des dettes va être actif également les pertes et les dommages et les mouvements climatiques et nous allons y participer aussi. Il y a des activités en ligne, des activités sur place. Et le 13, le 15 octobre, il y aura des activités. Esteban sera présent aussi. Et oui, nous disons, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un conflit. Nous avons euh, des stratégies différentes, des idées différentes, mais le même objectif. Et le plus important, c'est de coopérer, de travailler ensemble. Et je suis très heureux de travailler avec toi. Thank you for this, uh, and... Merci beaucoup pour euh, les questions, les contributions, les commentaires. Three cis women and three cis men and, uh, il y a en fait d'autres forums où il y a trois femmes, trois, trois hommes, oui, mais euh, je suis d'accord avec vous. Donc euh, ce n'est pas une excuse, mais c'est juste pour euh, nous expliquer. Et euh, oui, il y avait un point sur les émissions de la guerre et du militaire, et là il faut faire encore plus de recherches. Et là, il faut calculer, il faut, faut, faut expliquer les émissions de la guerre, de ce nouvel, nouveau type de guerre. Je suis tout à fait, fait d'accord avec vous. Et Gustavo Petro, le nouveau président de la Colombie, depuis deux semaines, a fait son premier discours d'inauguration. Gustavo Petro, Gustavo Petro a annoncé qu'il faut reconsidérer les dettes à cause des changements climatiques et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ça montre aussi que les gouvernements sont très importants. En ce qui concerne l'énergie, il y avait une question sur la guerre en Ukraine et les populistes de gauche. Et là, il faut fournir des réponses. Le président de la gauche en Allemagne, Martin Schiedevan, il a annoncé que nous devons parler de la transition, juste D'où vient de l'argent, où est-ce qu'il va. Et il faut parler du pouvoir politique et de l'industrie et c'est le bon moment d'en parler. Et il se pose la question pourquoi la transition énergétique en Allemagne a été désaccélérée par la politique et je pense que là, c'est le bon moment d'en parler. Et puis, euh, sur les compensations, les entreprises du Nord continuent leur travail. Ils, ils font ce qu'ils ont toujours fait par des compensations, par des euh, récompenses. Et cela, ce n'est pas correct. Ce n'est pas le bon chemin. Et si nous sommes capables de changer ces structures, en fait, le, les entreprises du Nord devaient financer un, un, un fonds des compensations pour les droits sociaux et de la, de donner de l'argent aux acteurs locaux. Parce que ces entreprises jouent un rôle très important et doivent participer. Et pour terminer, je voudrais répondre à votre question. Est-ce que les syndicats incluent aujourd'hui la question économique, dans, euh, écologique dans leur travail et j'aimerais bien dire, ce n'est pas oui ou non, mais il se pose la question, comment intégrer cette question Les syndicats en Allemagne parlent déjà de la crise climatique, de la transition socio-écologique. Et c'est aussi une réponse au capitalisme. Par exemple, les syndicats de la métallurg... métallurgie de l'Allemagne doivent fournir des réponses à des questions écologiques. Et en ce qui concerne les moteurs en essence et les moteurs électriques, par exemple, alors les syndicats veulent en fait parler de ces questions écologiques et c'est à nous de les soutenir et de les pousser pour relever ces défis ensemble. Merci, merci à tout le monde pour les questions, les commentaires et jusqu'à plus tard.